Bonjour, aujourd'hui on va parler des airs et des unités de surface et comment les convertir, comment passer d'une unité de surface à une autre. Alors c'est parti. Euh, on va prendre ce petit exemple là, sur le, le carré que j'ai dessiné ici. On a, on a défini sur la figure une unité de longueur, hein, qui est le, un, côté de, de petit carré, un côté de petit carré gris comme ça, là, unité de longueur, et on peut euh, définir également une unité d'air. Okay une unité d'air, une aire, c'est une surface, c'est une superficie. Si par exemple, vous voulez, imaginons que ça, ça soit euh, un champ, et que vous voulez mettre une clôture autour du champ, ce qui va vous intéresser, c'est la longueur de la clôture, donc cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, c'est ce qu'on appelle le périmètre, ok, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, si euh, ça, c'est le, le mur de votre chambre et que vous voulez le repeindre, euh, ce, qui va vous ce qui va vous intéresser, c'est la surface. Euh, la surface à peindre, pour savoir la quantité de peinture dont vous aurez besoin. Parce que sur le pot, ça va vous dire, ce pot-là, il peut faire euh, 6 carrés de peinture, par exemple, ou 12 mètres carrés. Donc, euh, la surface, ça correspond à cette partie grisée. Euh, le périmètre, c'est la longueur des traits noirs autour de cette figure. OK distinction euh, claire. Ensuite quel est le rapport entre cette unité de longueur entre cette euh, longueur en noir et cette assurée euh, en, en gris ça dépend ça dépend pour un carré euh, vous allez me dire ah ben pour un carré ça va être le côté fois le côté c'est à dire qu'ici par exemple on voit que ce côté il fait 4 unités de longueur hein. on a 4 unités de longueur ici et on a 4 aussi ici. Donc, bah, si on fait 4 x 4, on va obtenir la surface. Et effectivement, si on regarde bien, j'ai 1 carré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Et si vous vous souvenez de la table de multiplication, 4 x 4 égale 16. Donc, la formule côté x côté nous donne bien la surface, okay l'air de ce carré en unité d'air. OK pour un rectangle, ça serait quoi bah Pour un rectangle, euh, vous avez vu que ça serait... En fait, le carré, c'est un rectangle particulier. Mais on aurait le... Alors, je peux le dessiner rapidement. On va faire un petit rectangle comme ça, par exemple. Euh, ça serait la largeur fois la longueur. Donc, la largeur ici fois la longueur. Là, sur ce petit carré, on a deux de largeur, euh, on a un de largeur pardon, et deux de longueur. 2 fois 1 ça fait 2 et effectivement on a 1 carré, 2 carré. On a deux petites, deux petites unités d'air, ça correspond bien donc à largeur fois longueur. Alors pour un cercle aussi, on aurait un rapport entre euh, le diamètre, entre le rayon d'un cercle, hein, si on prend un cercle, entre le rayon de ce cercle ici là, R, et la surface, euh, la surface du cercle. Okay Cette formule, elle ressemble assez à la formule du périmètre qu'on a vu la dernière fois, qui était 2 fois pi fois r. Mais attention, ce n'est pas tout à fait pareil. c'est euh, Alors, on dit pi r2 quand on a l'habitude, ce qui ressemble beaucoup à 2pi r, mais c'est pi fois r fois r. Et on dit pi r2 parce que c'est un r au sens de r au carré. Donc faites, faites attention, là on utilise une puissance. Pi fois r au carré, c'est pi fois r fois r. OK, vous n'êtes pas encore très familier des puissances. Ça viendra. Euh, donc pour l'instant... Pi fois rayon fois rayon, c'est ce qui va vous donner la surface d'un cercle, quand vous connaissez son rayon. Okay donc ça, c'est... Euh, donc Le, le carré, c'est un rectangle particulier, hein, parce que y a, la longueur vaut le côté, la largeur vaut également le, la, la même valeur pour un carré. Mais donc, en gros, avec ces deux formules, déjà, on peut faire pas mal de choses. Et on va voir le triangle, c'est un petit peu particulier. Alors, revenons un petit peu sur les longueurs. On a vu, quand on a parlé du périmètre... Euh, on a, vous avez appris notamment ce tableau, euh, l'unité de base c'est le mètre, 10 fois plus grand que le mètre c'est le décamètre, 10 fois plus grand l'hectomètre. 10 fois plus grand encore le kilomètre. Et on peut aller de plus en plus petit aussi, à chaque fois avec un rapport de 10, 10 fois plus petit que le mètre c'est le décimètre, le centimètre, le millimètre. Ok, le millimètre, on ne pas rester devant, voilà. Euh, on a vu aussi les microns et euh, les nanomètres euh, la dernière fois, micromètres et nanomètres, cette fois-ci mille fois plus petits et un million fois plus petit encore que le, que le millimètre. Euh, ça, c'est pour les unités de longueur. Quand on va parler surface, à quoi vont ressembler les unités Une surface, ça ne s'exprime pas en centimètres, ça ne s'exprime pas en mètres. Pas tout à fait, on va voir. Alors. Prenons un exemple, euh, on revient sur les, euh, un exemple, Là, on prend notre petit carré de 1 mètre, par exemple. Euh, donc on a un petit carré de 1 mètre ici et on se dit ok, on va euh, faire un carré 10 fois plus grand. Alors 10 fois plus grand, c'est pas forcément très clair 10 fois plus grand. De quoi on parle De la longueur de côté De la surface Est-ce que la surface est 10 fois plus grande Est-ce que le côté est 10 fois plus grand Est-ce que c'est la même chose Et on va voir que ce n'est pas du tout la même chose on va prendre un carré dont le côté est 10 fois plus grand. Donc ici, on avait 1 mètre, mètre de côté. On va faire un carré qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mètres de longueur. Donc tout ça, ça fait un décamètre. Okay. On a 10 mètres, 10 mètres, 1 décamètre, c'est la même chose. Okay. Ça, c'est la longueur du grand côté ici. Et c'est la même longueur ici, même longueur ici, même longueur ici. Donc on a un carré dont le côté est 10 fois plus grand. Okay. Qu'en sera-t-il de la surface Est-ce que cette surface va être dix fois plus grande ben, On va calculer cette surface. Alors, on voit bien que... Enfin, on va calculer, on va regarder sur le dessin. On voit bien que si ça, c'était euh, un mètre carré, hein, un carré de 1 mètre, la définition d'un mètre carré, c'est un carré de 1 mètre. Euh, chaque grande bande, comme celle que j'ai euh, dessinée ici, euh, fait 10 carrés, euh, carrés de 1 mètre, de un mètre de côté, donc 10 mètres carrés. Okay. Et des grandes bandes comme ça, on en a combien bon, On en aura une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on aura 10 fois une bande de 10 mètres carrés. Okay. Et 10 fois 10 mètres carrés, on va arriver sur 100 mètres carrés. Okay. Donc on voit qu'en passant d'un carré qui était de 1 mètre à 10 fois plus grand, c'est-à-dire 1 décamètre de côté, on va non plus obtenir un mètre carré, mais 100 mètres carrés. Okay notre décamètre carré va être égal à 100 mètres carrés. Donc attention, OK Autant dans notre tableau ici, on avait le décamètre et le mètre qui étaient voisins. Donc quand on faisait, quand on mettait nos chiffres, euh, par exemple euh, 33, euh, 33,2 euh, mètres, ça faisait 3,32 hein, si je pense ma virgule. Elle était ici. Si je raisonne en mètres, ma virgule, je la pense ici. OK 33,2 mètres. Et si je pense ma virgule en, pour les décamètres, elle va être ici. Donc là, on passerait de 33 à 3,32 euh, décamètres. Et bien là, ce n'est pas la même chose. Donc, à partir du moment où vous êtes sur des mètres carrés, des décamètres carrés, ce tableau ne va plus marcher. OK Alors, qu'est-ce qu'on va faire euh, Notre tableau, maintenant, on a vu qu'à chaque colonne, c'était x100. Donc, si on met un 0 par colonne, on va multiplier par 10 à chaque fois, ça va pas coller. Il va falloir, euh, il va falloir doubler les colonnes. Alors on va faire un petit copier-coller de nos colonnes, Hop, et je vais les placer, je vais les placer juste à côté, comme ça, voilà. Et à chaque fois l'unité sera, euh, voilà, l'unité tombe dans une des colonnes. Et il y a une colonne vide finalement entre les deux. Ce qui nous permet de passer. On disait tout à l'heure qu'un un décamètre c'était un décamètre carré, c'était 100 mètres carrés. Et bien, regardez, là, si jamais je veux écrire mon décamètre carré, un décamètre carré, il est ici. Si je veux maintenant euh, exprimer ça en mètres carrés, je suis obligé de compléter avec des zéros, et j'obtiens bien 100 mètres, on a bien nos 100 mètres carrés, euh, qui sont équivalents à un décamètre carré. OK Donc, si vous raisonnez en surface, il faut impérativement... Que votre tableau, il y, a deux, il y a une colonne vide, finalement, entre chaque unité au carré. Mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré, etc. Okay C'est les mêmes préfixes, mais à partir du moment où vous avez le petit 2, il faut avoir deux colonnes à chaque fois par unité. Et sur les volumes, euh, comme on a pu voir en physique, quand on a travaillé sur les... Enfin, en physique, comme j'ai pu voir en physique avec certains d'entre vous, euh, sur les volumes, et on le verra... Ce, euh, et quand on va travailler sur les volumes, quand on va travailler sur les volumes, on verra que pour les mètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, etc., c'est la même chose. On va avoir cette fois-ci trois colonnes. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est ce à quoi va ressembler le tableau de conversion pour nos airs, R, Air, surface, superficie. Tout ça, c'est des synonymes, ok? Euh, donc le mètre carré, c'est la superficie d'un carré dont le côté fait un mètre, voilà, et ici on travaille sur toutes les unités de longueur au-delà du mètre carré. Alors toutes les unités, là on est sur le système métrique, euh, je ne vais pas vous parler pour l'instant des square foot, inch, euh, etc., ok euh, mais on y viendra sûrement sur les exercices. Euh, petit exemple de conversion. Pour utiliser le tableau, ça va être la même méthode que je vous ai apprise pour les longueurs. Pour utiliser le tableau, vous allez, par exemple, si on doit exprimer 23,427 décamètres carrés en décimètres carrés, qu'est-ce qu'on va faire Je vous ai dit, la règle d'or, c'est de mettre le chiffre des unités, le chiffre des unités, c'est-à-dire 3 sur ce, sur ce nombre-là, le chiffre des unités dans la colonne correspondant à l'unité, ok, on est sur des décamètres carrés, le 3 doit être dans les décamètres carrés, décamètres carrés c'est là, ok, je vais aller mettre un 3 dans mes décamètres carrés, et je complète, 23,427, 23,427, je ne mets pas la virgule, ok, je ne mets pas la virgule parce que cette virgule, elle dépend à chaque fois de ce qu'on va lire, si on veut lire des décamètres carrés, on va penser notre virgule, juste à droite de décamètres carrés. Okay, C'est nos 23,427 décamètres carrés de départ, il n'y a pas de souci. Si maintenant on s'intéresse à savoir combien font ces 23,427 euh, décamètres carrés en décimètres carrés, les décimètres carrés, ils sont ici, il faut penser notre virgule là, je vais carrément devoir rajouter un 0 du coup, pour arriver jusqu'à mon unité, et je lis euh, 2, 3, 4, 2, 7, 0, c'est-à-dire 234 270. Euh, décimètres carrés, hein, 234 270 décimètres carrés, mettez toujours vos unités. Si je voulais savoir combien ça fait en hectomètres carrés, ben pareil, j'ai déjà écrit, j'ai déjà placé mon chiffre, j'ai plus qu'à lire euh, pour retrouver nos hectomètres carrés. Alors les hectomètres carrés, euh, ils sont ici, donc il va falloir penser notre virgule juste à droite de notre colonne de l'unité, c'est ici. Donc, cette fois-ci, on serait plus sur un 0,23427, etc. OK 0,23427 hectomètres au carré. OK C'est comme ça qu'on peut faire nos conversions de surface à l'aide de ce tableau. Alors, et le triangle On n'a pas parlé du triangle. Euh, vous connaissez sans doute déjà la formule qui est affichée ici. L'air est égal à la base fois la hauteur sur 2. Vous avez vu ça. Euh, on va... On va revenir une seconde dessus, d'où est-ce qu'elle vient cette formule En fait, cette formule elle vient de quelque chose que vous connaissez déjà bien, qui est la surface d'un rectangle. Je vous explique pourquoi. Alors, regardez bien. Je vais utiliser deux autres triangles. Un triangle comme ça, et un triangle comme ça. Ce n'est pas parfaitement précis sur mon dessin. j'ai utilisé deux autres triangles en fait ces deux triangles si j'ajoute ces deux triangles on voit bien que l'ensemble de cette figure donc là je peux écrire ici que la hauteur que la surface de mon rectangle c'est la base du triangle bleu fois la hauteur du triangle bleu ok R du coup des trois triangles c'est deux triangles verts plus ce triangle bleu est égal à base fois hauteur ok une première étape. On voit qu'on commence à se rapprocher un peu de notre formule. Deuxième étape, regardez bien, qu'est-ce qui se passe si je colle en fait ensemble ces deux triangles verts Et que maintenant je considère, non pas que j'ai trois triangles, mais simplement, euh, simplement je vais dire ok, non c'est plus trois triangles, c'est R des deux triangles. Bah, L'R des deux triangles, euh, je n'ai pas changé mes surfaces. J'avais euh, trois surfaces différentes, je les ai agencées différemment. Mais je ne les ai pas superposés. Donc la surface euh, de cet ensemble-là, elle n'a pas changé. Donc c'est toujours, toujours égal à basse fois hauteur. Il n'y a pas de modification par rapport à ça. Deuxième chose. Troisième remarque, regardez bien, je fais encore une petite manip et je vais déplacer. Euh, je, vais déplacer mon, je vais déplacer le rectangle bleu, le triangle bleu. Si je prends ces triangles et que je les colle basse contre base, ok on s'aperçoit que ces bases sont exactement de la même longueur. Okay ces deux triangles ont la même base. Autre chose, si je les mets tous les deux, alors comme ils étaient là, mais en mettant leur hauteur l'une sur l'autre, on s'aperçoit que les hauteurs également sont de la même distance, okay ils sont de la même euh, longueur. Les deux hauteurs sont exactement pareilles. C'est-à-dire que finalement, ces deux triangles, le bleu et le vert, ont tous les deux la même hauteur, et la même base donc ils ont la même surface et donc la surface de un seul des deux c'est la moitié de la surface de l'ensemble de ces deux triangles ok si je prends ça plus ça on a vu que c'était égal à base fois hauteur si je prends un des deux ça sera exactement la moitié de la surface c'est à dire base fois hauteur sur deux donc la formule que vous connaissez pour un triangle c'est base fois hauteur sur deux elle provient euh, on peut la retrouver, en fait, finalement, en faisant euh, ces petits, ce, ce rectangle-là, en fabriquant ce rectangle et en utilisant tout simplement la formule largeur fois longueur. Voilà, ça, c'était pour revenir euh, un petit peu sur cette formule base fois hauteur divisé par 2. On a remarqué en passant que euh, on avait notre parallélogramme, les parallélogrammes qu'on a étudiés il n'y a pas longtemps, qui n'étaient pas loin, hein, quand, quand je suis ici, par exemple. Euh, là, j'ai un magnifique parallélogramme. Et que ce parallélogramme, finalement, sa surface, c'est basse fois hauteur également. OK Donc, le parallélogramme sera constitué, sera constitué, finalement, de deux triangles. Si on prend une des diagonales du parallélogramme, ça, c'est les deux diagonales. Euh, on prend l'une des deux. Alors, on peut prendre celle-là. Ça nous donnerait deux triangles qui ont chacun basse fois hauteur sur deux comme, euh, comme surface. Donc, la somme des surfaces pour obtenir la surface complète du parallélogramme, ça serait base fois hauteur, tout simplement, pas divisé par deux. Euh, mais on aurait pu prendre l'autre diagonale ici, et dans ce cas-là, on voit qu'on avait un triangle ici, qui a la même base, qui a la même hauteur, ok. même si c'est moins évident, parce que la hauteur, enfin, si je vous fais le dessin un petit peu mieux, la hauteur, en général, on la dessine ici. Okay Donc ça, c'est H, la hauteur. Euh, et il est exactement de même surface que celui-là, qui apparaît, une base ici, base, une hauteur ici, hauteur, donc on est encore sur le même, euh, la même surface de triangle. Donc là, on a eu euh, d'un coup l'aire du triangle qui est basse fois hauteur sur 2, l'aire du parallélogramme qui sera basse fois hauteur, exactement comme un rectangle. C'est-à-dire que finalement, si vous aviez un, le, notre rectangle de départ ici, et que petit à petit, vous penchez les deux côtés pour le... Donc, vous gardez la même hauteur, mais que vous le déformez, sa surface ne change pas. Okay il va changer de forme, mais il ne change pas de surface. Donc, ça sera toujours la base fois la hauteur. Okay et dans le cas du rectangle, cette hauteur correspond au petit côté et la base au grand côté. Enfin, largeur, hauteur, hein, que ce soit le grand ou le petit, ça dépend de, du format de votre triangle. Voilà pour le triangle et pour le parallélogramme euh, du même coup. Alors on va rentrer après avoir justifié la formule du triangle que vous connaissiez mais maintenant vous voyez d'où elle vient, elle vient de la formule du rectangle qui, est, qui était plus simple. On va voir d'où vient cette formule du disque pi fois r fois r euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez peut-être déjà vu un peu l'an dernier. Euh, d'où vient cette formule du disque et comment est-ce qu'on peut euh, démontrer, euh, retrouver cette formule de la même façon un petit peu... On a retrouvé la formule du triangle. On va découper notre cercle, on va réagencer tout ça, vous allez voir. Alors voilà un disque, le but c'est de prouver que euh, la surface de ce disque c'est ce fameux pi fois r fois r, hein, pi r carré. Euh, et pour ça on va faire un petit jeu d'assemblage, on va découper cette pizza en un nombre, en beaucoup de parts. Là pour le dessin on va déjà en faire 8. On va reprendre ces huit parts et regardez, là, il y en a quatre colori qui ont été coloriés en jaune, quatre qui ont été coloriés en rose saumon. Et on va les réagencer différemment. On va les réagencer de la façon suivante. OK. On va les réagencer en les mettant euh, les quatre jaunes en haut, les quatre roses en bas, et en les, en les emboîtant les unes dans les autres. Et on remarque qu'on obtient, alors... Ce n'est pas tout à fait un parallélogramme, on est d'accord On a bien des côtés qui sont bien droits, là. ça c'est parfait. Et ils ont l'air bien parallèles. Euh, et la distance de ça, c'est R, c'est le rayon de notre cercle, hein, puisque c'était départ. Euh, hein, si on reprend notre cercle de départ, c'était bien notre euh, rayon R, ok, petit r en l'occurrence. Et combien, euh, combien fait cette longueur-là Cette longueur-là, ben, longueur alors, ce n'est pas très droit, mais si vous réfléchissez, si vous prenez les parties arrondies de toutes nos pizzas, de toutes nos parts de pizza, là, okay la somme de toutes ces parties arrondies, c'est la somme de ça plus, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait tout simplement le tour du cercle. Et le tour du cercle, c'est deux pierres, on est d'accord. Donc ces deux pierres, on va les retrouver euh, comment ben, On va avoir ici la moitié, donc non pas deux pierres, mais pi fois r. Et ici, la deuxième moitié, encore pi fois, euh, encore, pardon, pi fois r. Okay donc finalement, on a un parallélogramme, dont la longueur, okay, ce côté-là, fait la moitié du périmètre du cercle, donc pi fois r. Et ce côté ici fait euh, r, tout simplement. Okay Qu'est-ce qui se passe si nos parts deviennent de plus en plus petites okay On va avoir, en fait, euh, au lieu d'avoir... Un angle ici qui soit pas tout à fait droit, on va se rapprocher. On va avoir des parts qui vont être très très fines. Alors je peux essayer de vous le dessiner et on voit bien qu'on va avoir dans ce cas là notre parallélogramme ressemble de plus, de plus en plus à un rectangle. Ok, les parts étant, sont tellement fines qu'on a quasiment on a quasiment des angles droits ici. Là. Et à partir du moment où vous avez un angle droit sur un parallélogramme, vous êtes sur un rectangle. Et souvenez-vous, ce rectangle là il fait petit r ici. Hein, c'est le rayon du cercle, et il fait ici, on a montré que c'était la moitié du périmètre du cercle, donc c'était pi fois r. Okay et si vous prenez pi fois r et que vous remultipliez par r, encore par r, vous avez démontré finalement que la surface d'un cercle, c'est bien pi fois r fois r. Alors vous voyez qu'avec un, une simple formule comme la formule du rectangle, longueur fois largeur, on a pu, en raisonnant un petit peu, retrouver... La formule du triangle, la formule du parallélogramme et même la formule de l'air du cercle.